Produits d'ici, cuisine d'ailleurs, il y a du nouveau à Fougères. Le restaurant Brice Bowl, du plaisir en mangeant sain. Des bowls gourmands, colorés, des produits locaux et bio. Brice Bowl, une offre de restauration éco-responsable, proche de notre territoire. Sur place ou à emporter, osez la découverte, osez Bryce Bowl.